Bonjour à tous, nous sommes le 5 mai 2021. J'aimerais regarder avec vous un peu ce qui se passe sur les marchés. Euh, vous parlez aussi, euh, bien entendu, de, du marché de l'or, de l'argent. Ça fait du surplace. On n'a pas encore cassé le couloir vers la hausse, mais on voit peut-être que c'est ce qu'on pourrait connaître... Euh, je, sais pas, je, je, je, je, ne, je ne dis rien, j'observe comme vous, euh, mais euh, on n'a pas encore euh, explosé à ce niveau-là. Euh, on a eu une bonne, euh, une bonne poussée avant-hier et hier, c'était la correction. Donc, euh, on va continuer à observer ça et euh, peut-être souligner une nouvelle qui vient de sortir. Ben, c'est je crois qu hier que la nouvelle est sortie. J'ai ça derrière moi. C'est parce ben, c'est une nouvelle qui est sortie partout. Je l'ai mis sur mon site, je l'ai pris sur la presse ici au, au Québec, mais euh, c'est la même nouvelle qui est un peu partout, c'est euh, que Jeannette Hélène euh, euh, a parlé euh, de monter les taux d'intérêt parce qu'on a encore de la surchauffe, euh, et on le voit dans le taux d'intérêt de 10 ans, donc euh, ça c'est des, des événements que les marchés n'aiment pas euh, du tout, du tout, et euh, la première grande casseuse qui est arrivée, on va aller voir ça tout à l'heure, on va regarder ça. Euh, dans le fond, c'est, on va revenir là-dessus là, pour la première grande euh, euh, crainte qu'on avait eue sur les marchés du au fait que euh, Powell était parti avec euh, ses hausses de, de taux d'intérêt et... Euh, euh, euh, euh, Lorsque c'est arrivé, cette dernière hausse de taux d'intérêt, le marché n'a pas du tout apprécié, c'était avec Donald Trump, là, 2019, et euh, lorsque le marché a parlé, euh, Trump, euh, Jérôme Powell a reculé, tout simplement, a arrêté la hausse des taux d'intérêt, et euh, contrairement à, à la hausse, a continué à, à commencer à rebaisser les taux d'intérêt. Euh, donc, le, les marchés euh, dirigent vraiment la planète aujourd'hui, et d'une manière émotive aussi. Donc, euh, Jeannette Yélène une, une hausse des intérêts pourrait être nécessaire selon Jeannette et Hélène. Donc, c'est une nouvelle qui est vraiment, vraiment importante parce qu'on parle justement. Il euh, y, y a des acteurs, là, avec euh, ce qui est arrivé, là, la crise du coronavirus, là, qui ont pleinement profité, vous le savez, je vous en ai parlé souvent, puis vous pouvez le constater aussi. Euh, regardez au niveau, euh, simplement, des transports. Là, il manque de camionneurs, là, c'est une vraie pénurie et ça pourrait même nuire euh, au potentiel de beaucoup d'entreprises parce qu'on n'a pas assez de comme, camionneurs pour se faire à la demande, et c'est un peu comprenable si on regarde tout ce qui est arrivé avec toute cette crise-là, les confinements et tout, le tralala, dans le fond, on a paralysé l'économie, et on a donné au, au bon, on a donné... On a euh, donné la ligne directrice, directrice, excusez, aux au, aux personnes, ou peu importe quels citoyen on leur a dit euh, maintenant euh, les règles du jeu sont changées et même si on, au niveau du, je parle du confinement, nos habitudes de vie, même si ils ne l'ont pas dit nécessairement, c'est ce qu'ont provoqué. Aujourd'hui, on est dans des... Euh, oui, comme ici, la région de Trois-Rivières, en ici, on est ouvert. Euh, ben, les restaurants, on s'en va avec les masques pour donner nos noms, tout ça. On est dans un peu hein. Mais il euh, y a beaucoup de pression euh, parce que, dans le fond, les cas baissent. et euh, Tant mieux, tant mieux. Euh, et cet été, probablement, on, on dit que la troisième vague, mais au niveau des morts, ça diminue vraiment, vraiment. Donc... Euh, euh, je. J'aimerais que ça puisse ouvrir complètement comme plusieurs états aux États-Unis. Euh, je pense qu'on est rendu à 19 états, euh, je ne suis pas sûr du chiffre, là, euh, où on a ouvert complètement. Donc, euh, pour rev revenir à ça, ben, c'est sûr, on a changé nos habitudes de vie. Il y a une surchauffe euh, dans... Dans, dans l'économie, on le voit aussi au niveau de l'inflation, des matières premières, le cuivre, le zinc, comme je vous en ai parlé souvent. Donc, euh, Jeannette et Hélène, ici, sa nouvelle, c'est... Euh, bon, on va peut-être relever les taux d'intérêt, mais je pense que... <coughs> Les Américains, parce que c'est eux qui guident la planète, qui dirigent la planète, dans le fond, on a les Chinois et les Américains, mais les Chinois sont euh, sont en guerre, euh, c'est une guerre, mais euh, couverte, là. dans le fond, euh, eux, sont roulent à pleine capacité, ça va pas tellement bien en Chine, par contre, faut pas penser que, euh, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de désinformation, mais peu importe, euh, euh, les Chinois sont repartis euh, euh, vraiment fort euh, au niveau de... Et même euh, les États-Unis ont un déficit commercial envers, ben, envers, on dit déficit commercial, c'est surtout envers la Chine, envers des pays asiatiques. Ça, ça veut dire tout simplement, c'est que les Américains achètent plein de bébels, des, des télé-plasmo, ah, pas plasmo, on n'est plus rendu là, des télé-HD, euh, haute définition, ultra-haute définition, 4K, tout ça, Mais on achète tout ça, euh, les, euh, tout, tout ce qu'on achète, le nous, les Canadiens, américains, toutes les bébelles qu'on achète dans les dollars, ça, ça vient tout de la Chine. Là. Donc, donc, euh, eux euh, roulent encore à plein, plein régime. Euh, euh, la question de dette... Euh c'est c'est moins important pour euh, un pays qui euh, comme la Chine, qui se trouve être un grand exportateur. Par contre, la Chine n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Et c'est pour ça que la, la Chine, les, les Chinois, s'implantent beaucoup, beaucoup en Afrique, pour aller un peu piller, euh, ben, d'une manière assez discrète, là, aller piller les ressources naturelles. L'Afrique, euh, l'Afrique les pays d'Afrique, regorgent de ressources naturelles. Beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique. Et euh, les Chinois sont s'installent tranquillement là. Donc, euh, on va revenir à nos moutons euh, il y a beaucoup de... de le taux euh, 10 ans, hein, sur les rendements bon, du Trésor, 10 ans, a commencé à augmenter. Donc, euh, c'est ça, sa nouvelle, c'est ça. Et, et il y a beaucoup de, beaucoup d'improvisation. Moi, je suis le. Je suis plus du côté que la Fed euh, euh, contrôle pas tout. Et même les, les gouvernements mondiaux, les, euh, le grand reset et toutes ces babelles là euh, je pense pas que c'est le grand contrôle de tout. Je pense qu'on... On, on essaye de faire passer des choses, on essaye de euh, d'amener un plan où tout le monde va être gentil, tout le monde va être beau et tout ça, mais euh, la réalité de l'être humain, c'est pas tout à fait ça. Et on l'a vu au forum de Davos, comme j'en avais parlé, forum de Davos virtuel que euh, Poutine et euh, Xi Jinping ont, ont un peu euh, euh, parlé contre justement le grand récit tout ça. Euh, au forum de Davos euh, qui est promoteur du grand reset, euh, le World Economic Forum de Claude Schwab. Donc, euh, c'est peut-être pas euh, garanti que tout le, le, le plan va fonctionner et la seule solution que la banque, euh, les, les banques centrales trouvent encore, c'est d'injecter de, de, de l'argent et euh, en Europe, c'est la même chose. Donc, euh, tout ça pour dire que les taux d'intérêt euh, vont probablement... Euh, y, euh, y, ils vont faire une tentative, probablement, pour monter les taux d'intérêt. Mais c'est loin d'être sûr que les marchés vont accepter ça allègrement. Euh, OK, il y avait ça... Oh, ben, vous parlez d'or, je regarderai pas le graphique ici. Là encore, euh, bon, c'est un, un, un article, un analyse là, que j'ai pris, tout simplement, qui dit que l'or euh, va s'en aller à la hausse. Euh, Ici, oh, c'est vrai qu'on a eu le support, mais euh, oh, je pense qu'on va aller voir mes propres graphiques euh, euh, pour peut-être euh, regarder un peu le marché, ce qui se passe. Euh, là, on dit qu'il euh, y a eu une crainte, euh, ben, des dégringolades de, de, de hier. Euh, ce n'est pas une grosse dégringolade sur le long terme. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'à un certain moment de donné, tout est euphorique. Puis les, les, euh, les marges, les achats sur marge, c'est à... C'est vraiment, vraiment euphorique là aussi. Donc euh, il faut qu'il y ait une correction, il faut que le marché respire un peu. Et euh, ça se trouve être la dégringolade ici qu'on avait eue euh, lorsque les taux d'intérêt euh, qu'on a parlé des taux d'intérêt qu'on. Qu ben, Powell vous disait qu'il voulait faire une dernière hausse de taux d'intérêt. Peut-être pas une dernière, mais. Euh, en tout cas, lorsque parler de ça, ça a dégringolé et euh, le marché n'a vraiment pas apprécié. Et c'est là que Powell a retourné, sous bien entendu la gouvernance de Trump, qui lui-même prônait euh, de baisser les taux d'intérêt. Et euh, le marché euh, a repris euh, du poil de la bête. Et là, c'est le fameux le fameux crash. Euh, le coronavirus était à peu près ici. Tout allait bien. On en parlait euh, décembre. Comment ça en a parlé novembre-décembre? Tout allait bien. Tout à coup, euh, spontanément, les marchés se mettent à cracher. Ah, c'est c'est de la faute du coronavirus. Et euh, la dégringolette qu'on a eue ici, bon, on a repris allègrement le, le, le, le, le, la montée et là, on, est, on en est rendu là. Au niveau du dollar américain, parce que dans le fond, c'est ça, les marchés continuent à monter. Euh, c'est sûr que ça peut dégringoler assez raide et il peut avoir un événement euh, euh, qui va arriver, qui va faire en sorte que pff, on va retomber. Euh, euh, c'est euh, mathématique, c'est logique. Euh, par contre, sur le long terme, la Fed n'acceptera pas. Elle, elle, même si elle a envoyé son bazooka monétaire, elle va continuer à, à amplifier, amplifier ses injections. Là, il y a le 2000. Euh, 200 milliards qui s'en vient sur des plans de structure, ben aux États-Unis, mais ben, si c'est pas assez, si le marché aime pas ça, ils vont en mettre euh, 4000, 6000, 10 000, C'est eux qui, qui qui décident. Et euh, la monnaie euh, numérique, euh, comme je vous avais, je vous en avais parlé un peu. Euh, là, on, on commence à faire des expérimentations un peu euh, aux États-Unis euh, sur la monnaie numérique. Euh, euh, je sais pas si on, on prend des groupes de personnes. En tout cas, on parle de ça beaucoup, beaucoup. Et j'ai je pense que j'ai placé l'article sur mon site euh, boursetechnique.com. Donc, vous pouvez aller voir. Euh, les monnaies numériques, ça s'en vient. Et là, on commence à parler un peu comme les Chinois avaient fait. Euh, C'est une monnaie euh, qu'on pourrait vous donner, mais avec une échéance. Donc, euh, euh, on vous donne une monnaie numérique euh, dans votre portefeuille. Dans, dans votre compte là, de banque euh, virtuel, bien entendu. Là. On vous donne pas ça. On vous envoie pas un chèque par la, la malle. Il n'y aura plus d'argent euh, <coughs> papier. Donc. Euh, on vous envoie ça électroniquement et vous auriez une échéance pour la dépenser. C'est comme ça qu'ils qu pensent fonctionner pour faire en sorte que l'économie soit tout à fait maintenue par cet argent-là. Je ne pense pas que tout l'argent, la, mais peut-être une partie. On parle. On revient. J'essaie de faire. C'est comme un casse-tête. J'essaie de voir tout ce qui peut arriver. On parle qu'il y aurait plus d'argent euh, papier, euh, ça c'est clair euh, on parle de la monnaie numérique on parle du salaire de base universel peut-être que ça pourrait tout simplement je sais pas, je, je sais pas je, je, je spécule là, mais ça pourrait justement être de la monnaie qui se trouve à être versée, monnaie euh, digitale versée euh, à une crypto-monnaie, mais euh, des gouvernements, euh, Fedcoin on dit aux États-Unis, nous je sais pas comment que ça pourrait s'appeler, en tout cas peu importe, Canada Coin, euh, euh, ben cet argent là serait versé sur votre compte, peut-être. Euh, je je ne sais pas, 200 dollars par semaine, 200, 300. Et ça ne serait pas nécessairement l'argent d'un salaire, tout ça, mais ça serait de l'argent gouvernemental qu'il faudrait absolument dépenser. Le but, c'est de l'injecter dans le système. Parce que là, en ce moment, ils ont injecté beaucoup, beaucoup d'argent, mais on sait très, très bien que beaucoup d'argent est, est allé à la bourse, mais aussi beaucoup, beaucoup d'argent est allé dans le, les banques. Euh, les personnes ont beaucoup d'argent dans leur compte de banque. Je ne dis pas tout le monde encore, mais beaucoup, beaucoup de personnes, je pense. 40%, 40-50% aux États-Unis. Okay. On parle de petits riches là, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent dans leur compte de banque. Hein. On parle pas de tous des millionnaires, mais beaucoup d'argent, et ça dépense pas, parce que, comme je vous ai parlé souvent, la vélocité de la monnaie, euh, euh, c'est vraiment encore à terre, et ça continue... passer euh, ben c'est stable, mais c'est dans le creux, et l'argent explose, les masses monétaires explosent. À un moment donné, c'est ça, l'inflation euh, euh, est quasiment <rire> est presque euh, sûre, parce que, dans le fond, euh, les personnes ont tellement d'argent je parle pas tout le monde encore cons... La grande la masse des petits riches, là, 50 aux États-Unis, mettons, là, ont beaucoup d'argent et il n'y a peut-être pas assez de produits pour dépenser euh, cet argent-là. On, on en est rendu là. Donc, ce que ça fait tout simplement, euh, ça crée de l'inflation. Point. Il euh, n'y a pas d'autre il euh, a pas d'autre chemin, c'est l'inflation. Puis ensuite que le gouvernement va continuer à donner de l'argent, c'est de l'inflation qui va être créée. Donc, euh, OK, on regarde le dollar américain rapidement. Dollar américain, comme on a eu la petite montée ici. Euh, le taux 10 ans, lui, euh, a repris un peu de force, mais il n'y a pas, comme je vous dis, peut-être qu'on va faire du surplace. On a eu la longue, longue montée. Là, ça peut peut-être peut se promener assez longtemps. On va voir. De euh, toute façon, euh, je pense qu'il y a eu du sur, ben, c'est un graphique. On parle de surachat là, au niveau technique, mais euh, c'est ça. on est rendu là, donc on peut avoir du va-et-vient. Le dollar américain, comme je vous dis, lui, sur le long terme la tendance avait été cassée là on commence à avoir un peu de faiblesse au niveau de l'or bien entendu, ben là c'est ça notre fameux canal est encore là euh, on a eu une poussée ici un peu, mais c'est pas encore, euh, on peut pas parler de, de, de montée. Comme je vous dis, le graphique c'est lent, c'est lent ce qui se passe comme événement. Euh, ça me semble s'en aller vers le, le, le, le nord, là, dans le bon sens. Là. Mais euh, ici, euh, au niveau de mon RSI, c'est sur un graphique hebdomadaire, on s'en va vers la hausse. Au niveau du Silver, on a eu de quoi de plus fort là, comme montée, mais c'est timide un peu. Mais, par contre, les montées commencent toujours de manière timide. C'est qu'on peut avoir des des, des temps là, dans ces montées-là où c'est euphorique, comme on a vécu ici. On peut aller voir le graphique un peu plus avant, c'est la même chose. Les euphories, là, quand ça commence à partir, ça part en fou et d'une manière assez rapide, à rapide. Donc, ça en est une autre euphorie qu'on a eu en 2009. 2010 rien qu'avant le, le fameux la fameuse débandade là, de, des métaux précieux euh, bon, c'est ça. Fait que dans le fond, on est là encore. Euh, il faudrait vraiment casser ça ici à la hausse pour euh, continuer une montée. Mais par contre, euh, ça peut monter rapidement lorsque ça part. Là. Euh, donc, il faut être sous nos gardes. Sur, moi, moi je, comme je vous dis, je suis positionné, il n'y a pas de problème je ne suis pas pressé du tout. Euh, mais pour quelqu'un qui voudrait investir soit dans l'or, l'argent, matériel, métal, les métaux là, directement, ou euh, moi, les ETF, en tout cas, vous en faites ce que vous voulez mais je parle des minières, minières d'argent, les juniors surtout, moi dans mon cas, euh, je ne suis pas pressé, mais euh, je suis positionné dans les mini des minières. Juniors, argent, euh, cuivre aussi, euh, une minière euh, de fer aussi. Cuivre, euh, j'aurais aimé, euh, euh, aimé oui, en acheter plus, mais euh, je suis loadé, euh, tout est loadé. <rire> Donc, euh, je ne peux plus acheter, mais je ne suis pas pressé. Et le jour que ça commence... Par exemple, une, une junior, lorsque ça commence à monter, ça monte très, très rapidement. Donc, euh, l'euphorie embarque là-dedans et ça peut faire des pics. Et, et lorsque ça fait un beau, beau pic, euh, ben là, il faut vendre en haut. <rire> c'est comme ça que ça se passe. Ou si on voit que c'est solide, ben là, on, on demeure, on, on reste positionné. Et il euh, faut examiner le secteur en entier, parce que le secteur en entier euh, détermine ce qui va arriver euh, dans le futur pour une minière. Euh, je vous avais parlé... Euh, un exemple, c'est sûr qu'on on en parle souvent de cette minière-là, -là, c'est euh, euh, Kierland. Regardez ce qui est arrivé avec cette, euh, cette minière-là. Bon, je vous en avais déjà parlé, mais on va finir avec ça, parce que je ne veux pas aller euh, voir toutes les, les minières. Là. On avait, euh, les actions ont été mises en 2009, on avait eu un pic, on s'était descendu pendant euh, à des années, durant des années, et tout, tout à coup, en 2015, 15. Là, je parle seulement au niveau technique. Il faut comprendre que dans le fond, euh, c'était un petit junior là, euh, qui avait, même le creux avait atteint 5-6 cents, 5-6 sous, et euh, là, on, on a eu probablement, ben, dans, dans l'histoire, vous allez voir sur le site, j'avais été voir ça à un certain moment donné, euh, des euh, investisseurs qui arrivaient en masse, et on a parti euh, cette mine-là, et voyez ce qui est arrivé. On est parti, par exemple, vous auriez acheté ça à Venn. 20 quelques scènes, peu importe l'endroit, le, il, il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps ici, Ça c'était 2013, 2014, quelqu'un qui reste positionné, moi c'est ma stratégie. Euh, lorsque ça, ça a commencé à exploser, on est parti de, ben, mettons, on dire 20, 24, 25 cents, on a eu un pic jusqu'à 1,40$, euh, euh, 1,60$. Et quelqu'un qui, qui voulait sortir, prendre son profit, bon, ben, tant mieux s'il veut le faire. Mais quelqu'un qui aurait demeuré là, ben, <rire> ça continue à monter, rapidement, rapidement. Et euh, on voit qu'on a été rendu à 100 Quelqu'un qui, euh, qui aurait acheté l'action à 25 cents, 30 cents, 40 cents, 40, 40 sous même, euh, il <rire> n'y avait pas de problème. Et ça s'est mis à monter, monter. On avait des corrections en cours de route. Lorsqu'on n'est pas pressé, euh, ça a monté jusqu'à 11$. On continue, continue, continue, continue. Et on a atteint euh, le pic, là. Euh, je pense c'est... 65 Celui-là, je ne sais pas si c'est celui américain ou canadien, peu importe, là, euh, parce qu'il y a une action qui est canadienne ou l'autre américaine, là, peu importe, pas important. Mais à ça, TSX, euh, c'est ça, là, je, sur euh, l'action qui est cotée à euh, la Bourse de Toronto. Donc, on est parti de... Si vous n'êtes pas pressé, vous avez eu, euh, euh, vous avez vu le graphique, comme ça, comme des graphiques que j'ai achetés. Là, euh, je parle de... de Surtout Golden Predator, là. je ne veux pas aller le voir là, parce qu'on va finir la vidéo très bientôt, mais euh, ben, peut-être qu'on pourrait aller le voir. Bon, lorsque, lorsque ça commence, comme là on a eu une fusion avec de Golden Predator avec euh, euh, Viva Gold, et euh, un changement brusque pourrait se produire et pendant les prochaines années, euh, faire en sorte que... le, le, le Lorsqu'on rentre en production et qu'on commence vraiment à produire euh, euh, de l'or, euh, c'est ce qui peut arriver. Et, euh, je vous dis même pas euh, pour... Euh, moi, moi, de toute façon, j ai, j ai posi je suis je, positionné. Je vous ai parlé de Suma Silver. Euh, Rena Silver, Suma Silver. Silver, c'est mes deux actions de, euh, au niveau du Silver. J'ai pris ça aussi. C'est euh, une société québécoise... Mais... Je ne sais pas ce que ça va donner, là. Ben, en tout cas, euh, puis j'ai des CMC que je vous avais recommandé, regardez, on a commencé là, à, à monter, j'avais donné un signal ici, j'ai dit, moi, je ne peux pas l'acheter, J'ai n'ai plus de cash, <rire> mais elle commence à donner des signes de vie, et euh, ça, c'est très, très prometteur, euh, donc c'est dans le cuivre, euh, euh, et pour euh, finir, ben, terminer, ben, c'est sûr que je vous parle, je vous parle justement de Golden Predator, euh, qui est pourrait, pourrait, je dis bien, devenir un scénario, euh, de, parce que dans le fond, euh, dans cette petite junior-là, on se trouve à avoir deux un, deux minières potentielles qui sont prêtes à démarrer, euh, euh, on parle de, de la minière qui se trouve être, euh, qui, a, qui est à Golden Predator, qui se trouve être euh, au Yukon, et c'est une, une ancienne minière, j'en ai parlé souvent, euh, qui est prête au démarrage euh, avec la fusion, plus de cash. Euh, je pense que ça pourrait très très bien euh, démarrer un jour et euh, ça peut être très très prometteur sur le long terme. Je regarde, on a un canal ici. Il faudrait vraiment que la montée défonce ce canal là et là de sky de limite. Mais on va voir, on n'est pas pressé. Donc c'était un peu ce que je voulais vous euh, montrer, vous parler aujourd'hui euh, de de ce qui se passe. C'est quand même un marché bon qui compte. Continue à monter avec des records. Euh, l'or n'a pas encore donné de soubresauts important pour nous permettre de croire qu'on serait dans une montée, euh, qu'on poursuivrait la montée. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, donc, on va se revoir probablement cette semaine ou en fin de semaine. Euh, euh, je travaille pas. Ça, c'est ma première semaine. Là. Puis, pour vous dire, cet automne, je reviens à plein temps. Là, dans, ben, plein temps, faut s'entendre. Euh, mais je vais commencer à refaire des vidéos, tout ça, parce que dans le fond, c'est un emploi d'été jamais être à l'extérieur, euh, profiter du beau temps. Donc, on se revoit probablement dans coupe couple de jours. Euh, on va regarder ce qui se passe sur la planète euh, financière. Merci.